Aqui está Där a de de Pourquoi tu n'es pas venu chez moi me donner les yeux pour, pour qu'elle mange même un peu Tu as dit, que tu te dis que, qui est venu faire le petit déjeuner pour qu'elle mange. Hmm? Bon la pleine lune c'est demain. Je vais poster une vidéo tout à l'heure sur le rituel à faire pendant la pleine lune. Vous devez commencer à utiliser tout ce que les astres vous donnent. Allez prend le numéro sur la page. Tu as compris? Contacte le numéro là et puis tu vas faire euh, écrit au 680 71 0701 sur whatsapp 680 71 0701 peu importe le pays d'où vous me regardez tu n'as pas encore quoi miséricorde divine alors si tu es pauvre tu me dis tes blocs moins une fois hein? pas dans de pauvreté ça me fait ça me fait mal à la tête Mmh. je n'aime même pas le mot je n'ai pas ou je ne peux pas ou je n'ai ou séché. Je n'aime pas ça. Mais... Bon, on va parler sur une note un peu sérieuse. Beaucoup d'entre vous, vous avez écouté ce que je dis dans les vidéos. Vous avez commencé à mettre en pratique. Euh... Roselyne bonjour, la reine Roselyne, vous avez commencé à écouter ce que je dis, vous avez commencé à avoir des combats spirituels, qu'il n'y a que vous qui ressentez, j'ai une maman qui vend les tomates à Bépanda. La femme l'a acheté même trois kits chez moi. Elle a fait le lavage de moi là au moins de trois fois. Mmh. Depuis qu'elle venait d'arriver sa fille, il y avait un homme qui voulait poser sa fille, après il tournait, après la fuite, tout ça. Et venu, on a travaillé sur sa fille. Valérie Pouquet, il y a le numéro sur la page. Tu as compris, non? Le numéro où tu as écrit ça ne ressemble même, même pas. À ce que j'ai été dit. Sors de la vidéo si tu passes sur la page, tu regardes les numéros. Parfois vous êtes trop paresseux. Et quand il voit quelqu'un qui ne peut pas se casser pour aller sur Facebook prendre le numéro, et c'est que dès que tu vas me contacter, tu vas commencer à me dire que tu n'as pas l'argent. Parce que si, ceux d'entre vous qui connaissent chercher ce qui va les aider, vous ne manquez pas l'argent. C'est pour ça que je ne mets pas, je fais pas mettre moins cher parce que... Il sait que vous voulez paresseux là que vous aimez les trucs de Mimi Franck. Vous êtes paresseux. C'est pour ça que je ne veux même pas vous, vous, vous parler. Je ne veux pas que nos deux idées se connectent. On va mettre les vidéos en ligne, tu ne vas pas regarder. Tu vas venir à la consultation me demander comment on fait le comment se laver le sel. Et il ne veut pas. Chacun a son degré, chacun a son niveau allez partir voir parti, les, les petits gars du quartier là vous leur donnez 500 de consultations ou bien 2000 de consultations et puis après c'est vous, allez les voir allez à Dakar, ils vont vous aider je veux travailler avec les gens que quelqu'un me dit que de 20h à 4h je regarde des vidéos il y a une dame est venue ici elle avait le cahier elle me dit que chaque fois que je fais les directs, elle prend des notes je suis appelé pour les choisir. je ne suis pas appelé pour n'importe qui. Je dois vous dire ça aujourd'hui. Un choisi, c'est quelqu'un qui a déjà commencé lui-même. Ce qui fait que quelqu'un veut commencer à dire des choses, ça, tu ne vas pas comprendre. Farine Fadio, ce n'est pas mon numéro là-bas. oh. oh. Je suis venu pour piéger. Tu vas piéger que tes gens qui ont besoin des heures de bonne aventure. Oui, je prends les Et Béninois, là, vous êtes parti là-bas. Je veux travailler avec les gens qui ont déjà atteint un certain niveau d'éveil. Laurence Mouga, qui tu page, Je ne prends pas les pleurs. Je ne suis pas bougé par les pleurs. Je suis train de vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que vous avez, vous avez subi des batailles intérieures très intenses. Et je vais vous montrer comment agir ou réagir. Donc, si vous tombez sur ma vidéo et vous êtes encore la personne qu'on doit te supplier ou te forcer pour que tu fasses de lave-toi avec le sel. Oh, est-ce que tu as... Euh, si on a encore te supplier pour ça, hein? quitte, loue. Vous allez voir qu'il y a certaines de mes vidéos où je parle seulement pour vous énerver, mais pourquoi vous quittez-vous, quittez, quittez. Libérez-moi la ligne. Quand on parle des batailles spirituelles solides. certains mamies, vous vous êtes appelé à, à, à aider même 5000 personnes. Tu es là, tu es sur le lit, couché, parlaque. On met une vidéo même de 30 minutes, une heure de temps, tu ne peux pas te sois pour l'écouter. On va t'aider en quoi On va t'aider dans quoi Tu ne pas On montre comment prier. Pff, tu ne veux pas. Prie pour moi. Prie. Eh, Aide-moi. On montre ce que tu vas faire. Lise le psaume 35. Lise ceci. Non. Eh, eh, ce n'est pas ici. Je peut un Vous dis-moi. On peut un Voilà. Si vous êtes prêt pour vous battre, vous êtes sur le bon endroit. Vous cherchez les aides de prière. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi. Voilà, voilà les hautences là. Voilà vos gens là-bas. Voilà vos marabouts. Vous avez perdu l'être que vous désirez. Vous aimez la facilité. Vous aimez la facilité. Allez chercher la facilité là-bas. Tu vas donner l'argent à quelqu'un, on va faire abracadabra. Ouf! Hé, hey, ça marche, il m'aime à nouveau. Hé, hey, hé, hey, tu es fort. Tu es fort jusqu'à, tu es fort. tu es... Hé, hé, hé. Un, un, un. Apprenez le discernement spirituel. Apprenez le discernement spirituel. Tu restes comme ça. Tu dois pouvoir identifier quand tu ne vas pas bien spirituellement. Tu dois pouvoir connaître qu'on est en train d'attaquer. Parce que l'esprit va te prévenir. Tu te lèves le matin. D'abord, le rêve que tu as fait la nuit. Tu pries. toi à 4 heures, l'esprit te dit Lève-toi, tu peux pas fait ton pipi. Bonjour, la reine Boutou. Merci. 3 heures, 4 heures, même tu te lèves, tu peux pas pisser dans l'eau. Vous voulez, voilà, non Voilà les bénements qui vous cherchent, pas voir. Non mais il me voyait, il dit elle est partie, elle est partie chez les bénins, on doit se féliciter, Oh l'a naké. Oh là là. Oui, je suis partie au Bénin, ils m'ont dit qu'ils allaient m'initier à l'eau. Je suis partie, ils ont fait, mais après mon nom, je n'ai pas je me suis moi naké. Comment on a dit que Bénin, Bénin, Bénin, Bénin, nini, nini, nini, pastez où oh? non. bonjour monsieur le Socrate Willy je vous ai dit que je n'écris à personne en privé Donc, si quelqu'un vous contacte il a mon nom, il a ma photo sur son profil vous portez l'argent, vous lui envoyez c'est pour vous, vous là-bas je ne travaille pas là-bas vous aimez la facilité tu dois pouvoir rester Chérie, tu parles à ton mari. Le matin, là, tu te lèves, tu pries sur lui jusqu'à... Il dit à quoi que c'est comment, non, bébé Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Il dit, bébé, en fait, fais ta prière de deux minutes, non. Tu pries. Dans la journée, il te dit, chérie, ma... je viens de rater un accident. Je viens de louper. Quelqu'un a acheté la nourriture. Quelqu'un est venu au bureau, il a, il a partagé la nourriture aux gens. Je n'étais pas là à temps pour manger. Parce que j'étais parti faire les photocopies. Je reviens, ils ont tous mal au ventre. Parce qu'on calculait ton mari dans la journée là. Tu as senti le matin. Tu as senti. Donnez les cœurs sur ma vidéo. Vous n'avez pas la jambe, vous avez quand même le pouce, non, merci. Si. Je déclare la lucidité sur votre vie au nom de Jésus. Je déclare que la sagesse divine est restaurée dans votre esprit. les personnes qui vous ont calculé pour vous faire du mal, je déclare que vous êtes désormais indétectable pour ces personnes. Tous les gens de votre famille qui vous quête, qui se cachent, qui vous quittent, je déclare qu'ils n'arrivent. je perce leurs yeux spirituels, leurs caméras, leur téléphone se gâtent aujourd'hui. Ils perdent le nom de votre page au nom de Jésus. vous devez écouter Dieu va vous donner vos messages Dieu va vous faire votre diagnostic Dieu reste comme ça là Je jeûne demain. D'ailleurs, on jeûne aujourd'hui, en passant, on jeûne. Le roi George a lancé un jeûne qui a commencé ce matin. Donc, ceux qui sont dans le, le groupe de prière, vous avez prié à 12h. Tu sens que ça n'a pas fait un don à l'orphelinat. Fais le jeûne. Il dit qu'il y ait les oreilles spirituelles. Et quand tu écoutes, parfait. Ça, c'est encore l'autre problème de bataille que j'avais vous là-bas. Je poste une vidéo, euh, hier, avant-hier, j'ai mis une vidéo où je montrais comment recevoir la bénédiction de la terre là où on est. Je consulte une jeune fille ce soir-là. Je lui demande que... Il me dit, oui, j'ai vu la vidéo là où tu disais qu'il fallait. Ouais, ouais, ouais. Tu as fait. C'est ça qui était bloqué en guadeloupe Tu as fait. Tu sais, il était 19h ici-là. Bon, je vais faire ça demain. Il dit que toi, voilà, tu es bloqué dans le pays-là. Tu penses que les astuces qu'Emanuel, là, c'est pour... « Ah, puis je vais sortir comme il est 22, il va les faire. » Écoutez, les instructions que vous donne les derniers temps, ce sont les armes de guerre. Parce qu'il y a les gens qui ont compris que <coughs> votre bénédiction est en train d'être déversée sur vous. Donc ceux qui dormaient là, ils ont encore sorti de sortir leur argent pour aller doubler. Mais ils oublient que tous les lavages au sel que vous avez fait là, tous les trucs que vous avez fait là, ça a augmenté, ça a aiguisé votre oreille. Tu restes comme ça là. Tu devais sortir, le Saint Esprit, dit, ne sors pas. Reste à la maison. Tu devais partir, voir au marché. Il te dit non, pas plutôt à la boutique ici, acheter ça. Tu pars, tu rentres directement à la maison. Après, tu entends qu'il y avait un problème sur l'autoroute que tu devais prendre là. Ça t'attendait. Écrivez sur le 237 680 71 0701. 280, 237, pardon, plus 237 680 71 0701. On vous dit que vous voulez entrer au cours de prière. Vous venez, tu as fait un rêve où tu me voyais dire de te laver le zèle. C'est super. Le travail spirituel que vous êtes en train de faire fidèlement, bonjour Yetago, ce travail spirituel est en train de... Ça aiguise votre sensibilité à l'esprit. Ça aiguise. Bon, je vais vous donc vous dire comment les batailles des choisis se passent. Vous ne vous battez pas contre la chair. Vous ne vous battez pas contre euh, physiquement votre oncle -là. Et vraiment, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Euh, je veux qu'on se réjouisse pour une choisie. Là, Ça fait six mois. La femme -là a eu tellement d'étapes de, de, spirituelles de travail. Je vous ai parlé d'une dame qu'un jour, elle me contacte vers le mois de février. Elle n'a même pas l'argent de la consultation. Elle est dans la quarantaine. Elle vient à toi là pas l'agenda consultation. 680 80 0701 c'est ça. Consultation et toute autre chose. J'ai tout centré maintenant sur les deux numéros du Camerounais. 6 71 0701 Tu es en Côte d'Ivoire, contacte le numéro Camerounais. Tu es à Washington, contacte le numéro Camerounais. N'importe où. J'ai eu trop de mauvais coups des de représentants et représentants. Contactez, on va vous passer le numéro... Et sans compter les gens qui disant les scammers de la page. Donc on va vous reconduire vers ces personnes pour les bonnes informations. Mais ton pays écrit là-bas. Maman. Première fois que elle, elle n'a pas l'argent la, la, la, non pour faire son lavage. Même la conservation n'avait pas l'argent. N'est pas là voilà qui vient. Elle vient un jour quand j'étais en, en, en voyage. J'étais à Yaoundé en voyage elle vient euh, à la maison, elle s'assoit dans, dans la cour, il y a des, des chaises, elle s'assoit, elle attend, pendant qu'elle est super sentée de prier, elle dit que la fiancée de son cousin lui envoie 15 000, le temps dans la consultation c'était 25 000, elle dit maman il y a la bénédiction sur les canapés, ici. elle prend les 15 000, et les paye directement, elle avance sa consultation. Elle part, je crois que le soir là ou le lendemain, quelqu'un lui a encore donné de l'argent. Elle a complété. Elle consulte, on, on prévoit le lavage. Elle part, elle achète la poule. Quand elle achète la poule, comme elle avait l'appartement, elle s'est dit, mais si elle part dans mon appartement avec la poule, c'est là. Je vais la mettre où Donc tant mieux, il va lancer ça. J'ai la reine comme ça. Je reviens faire mon lavage un autre jour. Elle arrive le jour où l'avait avait 18 mois. Mais, mais si la, la reine a baissé, elle arrive dans sa poule. Quand elle vient, elle dit qu'elle a eu beaucoup d'adversité pour venir. Il y avait un esprit qui l'a bloqué. Quand elle arrive, l'esprit me dit, lave-la maintenant. N'est-ce pas? Elle la met dans la case. Elle commence le rituel de lavage. Dès qu'on commence, elle commence à manifester. Pam, elle s'agenouille. Sa tante qui l'a bloquée commence à parler, non? Hum. Oui, je l'ai bloqué. C'est moi qui l'ai bloqué ici au pays. J'ai fermé les bengistes qui viennent ici, là, et disent ils disent qu'ils veulent épouser. Dès qu'ils arrivent ici, là, on finit leurs finances. Après, ils repartent. Dès qu'un homme commence avec elle, jusqu'à qu'ils couchent un peu ensemble comme ça, là, on mange l'argent de l'homme, là. Dès qu'un homme ouvre le compte bancaire pour elle, comme ça, là, on finit son argent. Après, lui-même, il porte ses pieds, pas seul. On a bloqué son fils. Il est en route depuis, là, qu'il devait traverser. Non, on l'a calé à tel endroit. Dès que son, son deuxième enfant, là, lui, qui met les lunettes, trop intelligent comme ça, là, lui, on a bloqué son intelligence. C'est pour ça qu'il a mal à la tête depuis. Maman. Ah. Quand on a fini avec la femme, j'ai regardé, on s'est dit, tu as fait quoi aux Tu as fait quoi aux n'est ce pas elle a continué les produits lavage, tout chaque fois qu'il y avait un truc qu'on faisait elle faisait seulement un jour je vous ai dit que j'étais à l'offérina elle a vu la vidéo de l'offérina elle a pris la moto elle nous a trouvé à l quand elle vient pourquoi elle va porter une petite offrande pour les orphelins on t'a l'offérina au mois de Mars, quand elle arrive, elle dit que, dès qu'elle vient, non, j'ai cette idée là, à genoux toi, c'est là on prie pour toi, c'est après qu'elle nous relate le rêve qu'elle a fait, elle vient s'agenouiller dans un endroit là, en, voilà. parce que le jour les enfants l'avaient tellement prié pour moi, je crois que c'était en direct sur la page si vous avez vu, je suis à genoux, ils ont prié pour moi. Maman, ils ont dit que oh, yo, yo, yo, yo. la bénédiction qu'il y a dans la maison. Donc, elle vient s'agenouiller là-bas. En passant, si vous arrivez au Cameroun et vous voulez aller faire le don à l'Ophélina, euh, cœur de Jésus, dites-moi, s'il vous plaît. Partez physiquement. Il y a une certaine bénédiction dans cet endroit. Voilà. Ok, c'était le 15 avril. Là. Bienvenue à la chaîne, la reine sur ma chaîne. Quand les enfants finissent de prier, Pour elle commence à pleurer. Bonjour le roi Ténon, comment tu vas? Maman, c'est l'enfant là qui a grandi comme ça. Je vois ta photo de profil. Hey, hey, hé. C'est un grand garçon. Hey. Bless him. J'espère qu'il va bien. Donc, elle me dit que. Après elle dit que dans la nuit là, dans la nuit qui a précédé sa venue à l'orphelinat, elle a vu une petite fille qui est venue, elle a mis sa main sur son cou, elle a commencé à prier pour elle. Et quand la petite fille a prié, deux serpents sont sortis de son cou. Imaginez, elle, elle rêve de ça la nuit. Dans la journée, elle vient à l'orphelinat et elle se retrouve agenouillée, les enfants viennent mettre la main sur son cou pour prier pour elle. Donc elle dit que pour elle, elle croit que c'est sa délivrance. Cette même personne a eu le visa pour aller en bain. On a fait le jeûne, on a fait le jeune temps là. Ça devait -être, -être, être, être le 1er août. J'avais fait des déclarations. J'ai dit que je libère vos visas. Les 16 16h, elle m'envoie la photo de son visa. Elle envoie la photo. Elle dit, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Voilà le visage Schengen et... et, et, et, et. Hum. Elle m'a envoyé la photo hier, elle était dans l'avion. Elle m'a dit que... Tous les démons qui vous avaient bloqués au Cameroun, là. Ils vont voir. Tous les... Donc ça pas de blocage à ce genre que ces gens-là ne se cachaient plus. Dans la famille, on l'avait tellement insulté. On s'y a tellement moqué d'elle. Tellement. On voit la photo dans l'avion. Je m'en dis que. Je vais seulement le message que. Hé, hey, hé, hey, hé. Hey, Donc, toi aussi, tu es dans l'avion, maman. Hum. Je suis dans l'avion. Je es dans la Tour Eiffel. Ah Oh, la méchanceté ne paye pas. Quand le temps de Dieu arrive, laissez. Le temps de Dieu, laissez. Hum. Il y a eu un jeune, un travail qu'on a fait en là. Dans une même période comme ça, là, elle restait là trois opportunités de visa. Après hésiter un peu, j'ai dit que le Seigneur va décanter, il va exposer s'il y a le mauvais dedans. La première personne qui lui avait proposé que non, viens, je te perds de parler, peut-être. tu fais ton visa, tu viens, comme ça tu travailles avec moi ici. Maman, la première étape du visa échoue. La personne a commencé à l'insulter. Quand la personne a l'insulter, elle dit qu'on a prié que quoi On a prié quoi On a dit que les gens là sont exposés, non Tu pouvais arriver là-bas comme ça là Elle te prend, elle te donne même en prostitution Tu es bloqué dans le pays là Elle prend ton passeport Elle te bloque là-bas pour la prostitution Tu ne connais même pas Voilà le haut okay, qui sort d'où Bon on me demande de prophétiser sur votre vie On me dit Tu te dis que ton temps est arrivé ton temps de croissance tu vas grandir comme le bambou tu vas grandir comme le bambou le bambou fait 5 ans dans la terre, on ne voit rien après en quelques jours le bambou fait mais bambou chaque heure apparemment le bambou fait des fait des, fait des... chaque heure il fait des centimètres chaque heure. Imaginez en 24 heures. Si vous écrivez pour le libéral le de téléphone, on va vous donner le, de le numéro de la dame. Nous pas repartis là-bas. Elle s'appelle Maman Nathalie. L'autre jour, Maman Nathalie est venue faire. Maman Nathalie! Je vais vous bien vous dire. L'autre jour, est venu faire les dons chez moi. Je suis contente. Et il me dit que quand l'offlinat vient te faire les dons, ça veut dire que tu es arrivé. Bref. J'ai resté ma pelle. et j'ai dit que oh maman, nous aussi les on veut venir te bénir. Qu'on supporte ce que tu fais. Ha! Ha! Ha! Maman, ils ont donné les choses à mes enfants. J'ai dit, Seigneur, vous assure. Maman Nathalie, elle elle-même là, c'est un ange, vraiment. Euh. Seigneur, nous bénissons son œuvre, nous bénissons en orphelinat. au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, je vous disais que votre période de bambou est arrivée. Bambou bambousisme saison bambou. Vous allez me dire aussi que il y a beaucoup de promesses qu'on t'a fait dans le passé. Tu vas arriver dans une saison où les gens vont te dire quelque chose qu'ils vont faire. C'est qu'elle vous dit qu'elle est partie en Europe, là. Je ne dirais même pas le pays parce que c'est que il y a ces déceptifs qui conduit ma page. Ils vous connaissent. Quand elle a eu ces opportunités-là, A commencé comme les blagues. Je veux que tu viennes dans tel pays. ma m'a dit Maman, en, voilà, en trois jours, trois personnes sont venues me proposer les choses comme les blagues. Après, son cousin envoie l'invitation. Bien, elle dit Voilà l'invitation. Après, elle me dit avant que, Pian, Je suis passé à l'ambassade. Je dis que oui. après, le jour où elle fait l'offrande, que je dis que chaque truc que je lance, la fille a fait, elle est partie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'offrande à l'eau, elle est dedans. On ne peut pas faire, elle est dedans. On peut, elle est dedans. J'aime de une heure de temps, elle est dedans. Elle dit que je veux jeûner. <rire> vous allez entrer dans une saison où on ne va plus vous faire les promesses qu'on ne tiendra pas. Tant que quand quelqu'un va venir te parler, il aura déjà la substance pour subvenir à la promesse. Bricia Edita, bonjour, Brita. Alors, bienvenue. Vous allez entrer dans une saison où on ne va plus venir vous faire des fausses promesses. Chérie, je veux qu'on se marie. Moi, je ne veux même pas espérer, pardon. Les cinq derniers hommes qui sont venus dans ma vie, là. Hein. Pardon, papa, ne me dérange pas, pas... Je ne veux pas, je, tu me manques. Chérie, je veux qu'on se marie. Trois jours plus tard, il vient te donner la bague. Tu es sérieux Je veux qu'on se marie. Quatre semaines plus tard. Monsieur, tel voulez-vous prendre telle personne pour épouse Madame Mademoiselle telle, vous voulez-vous prendre M. Telpeu? Tu es marié. Comme ça, comme Pian. Écrivez cela comme Pian. Écrivez cela comme Pian. On veut le voir. Mais écris mon mauvais numéro. Je sais ça. Nous sommes mes secrétaires qui gèrent le numéro là. Écrivez d'abord comme Pian. Il ne dis pas le plus. Voilà. José, tu as bien écrit. J'ai demandé de d'écrire comme Pian. Comme Pian. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous, vous êtes des grandes manifesteuses Tu as déjà des personnes que dans ton aura, dans ton étoile, tu n'es pas censé durer pour faire tes choses. Tu n'es pas censé durer. Tu restes comme ça là, tu penses à quelque chose. Non, je veux la voiture. Trois semaines plus tard, écrivez. Bien. Écrivez alors. Hum, mm -hmm, Tu restes comme ça là. Il, me, il faut vraiment qu'elle parte en Belgique. Une semaine plus tard, dépose le visa. Deux semaines plus tard, écrivez. Écrivez. Bien. Il n'est pas bon pour une femme d'être seule. Seigneur, je dois me marier voilà, avant la fin de cette année. Deux jours plus tard, tu rencontres bêtement que tu pars au salon de coiffure. Tu étais même fatigué, il pleuvait même non. Tu t'abrites quelque part. En t'abritant, tu restes voilà, un gars aussi qui vient s'abriter là-bas, comme vous allez. Comme bien, hein? il va encore comme bien. Un gars aussi sa bouteille là-bas avec toi. Il te regarde. Tu penses au numéro comme bien. Il t'invite à choper le lendemain. Vous voulez manger, il dit prions d'abord. Seigneur, je te prie pour Jocelyne. Je la bénis. Je... Il prie, tu fais comme ça. là?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 Qu'elle que, que commence à parler. Qu'elle commence à parler. Euh, euh. Qu'elle commence à parler des hommes là. Vous, vous, vous connaissez que ma bouche commence à faire que là. Il est beau, il prie. Pendant que vous êtes mangé, il évangélise même deux personnes là. Bon, franchement, lave-toi avec le sel, ma soeur. Tu dis, ah, hein, tu connais le sel Tu viens sais seulement me faire le inbox que. Hé, hey, la belle, hé hey. Hey, je suis déjà en Non, mais il m'a <rire> dit de me laver le sel. Il m'a dit de <rire> me laver le sel. Que j'étais seulement la comme bien... Ouais, Seigneur. <rire> Sandrine, ne te dérange pas. Écoute c'est là-bas, n'est-ce pas vous voilà, deux semaines plus tard, il te dit que il veut t'inviter chez sa grande sœur, te voilà, tu arrives, la grande sœur dit maman il m'a tellement parlé de toi, hein. euh, voilà, il veut t'épouser, tu le regardes. Il a une appareil à la bague. Oh à la bague. Mon oh, chérie, il faut seulement que tu te dises... Comment on, on prévoit le jour hein. tu sais, C'est moi qui ai élevé mon frère. Parce que tous les tous les Elle te dit décepts, tu fais Elle dit que tous les décepticons de notre famille. Non, nous, on fonctionne seulement nous deux. Et si tu es d'accord, dans dix jours, on organise le mariage. Tu sors de là, c'est comme si... C'est comme si le ciel était devenu.. Et voilà, le lendemain, je chez la robe de mariée, comme les blagues. On dépose la, la demande chez le maire. Vous payez le service rapide. On dépose tout, tout, tout. Et voilà, deux semaines plus tard, tu as la barbe sur la main. Tu as rencontré le gars, ça fait six semaines, vous êtes marié. Après, il t'a dit que voilà, j'avais lancé ma procédure pour le Canada depuis... Il me fallait seulement une femme. Maintenant, j'ai introduit ton dossier dans mon. Ton papier dans mon dossier. Ça fait un an et demi que j'ai lancé la procédure. Donc, si tout se passe bien, on part en septembre au Canada. <rire> oh. Tu mets la chanson, tu fais. Hey, yeah. Yes, given me victory. Te voilà, comme bien. Comme bien. Le Seigneur a prévu des choses pour vous. Comme je vous parle là, il y a un homme quelque part. C'est vrai qu'on me disait ça avant, que je disais, oh, quitte avec ça. Il est où alors, Seigneur? Il est où? C'est quoi cette affaire-là? Ça m'énerve. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il va te voir, son cœur va faire que oui, moi. Ça fait qu oui -moi. Si que oui, moi. Si quelqu'un connaît, écrit oui, moi. Et il écrit oui, moi. Écrivez oui, moi, je vais aussi voir. Vous avez écrit bien. Écrivez un peu oui, moi, je vois. <rire> son cœur va faire que oui, moi. Il te prend. Comme il te prend, là, c'est que toi. J'attends, je vais voir le winwan. L'autre mec que oui ou non. Enough, toi oui c'est avec oui ou non. Oui C'est pour choc mini là que oui ou non. Vous allez me faire rire, ça se fait dire que oui ou non. Donc C'est Mini qui a bien écrit, voilà Christelle, oui moi, voilà. Tu lui dis que regarde, j'ai trois enfants, j'ai 45 ans, il dit ça m'a comme oui moi. Tu dis que regarde, ma première fille va bientôt se marier. Il te dit que oui moi. Écoutez, vous devez croire à nouveau. Si vous ne croyez pas, Dieu ne peut pas utiliser. Ta, ta croyance, en fait, c'est le point d'accroche. C'est comme si c'est les cheveux sur lesquels Dieu vient mettre les mèches pour faire les longues tresses. Voilà. Dieu a besoin... On ne peut pas coiffer le bon On ne peut pas faire les rassas sur le bon À moins qu'on ne te mette la lésuite qui a des rassas sur ça. Mais Dieu a besoin de ça pour venir accrocher ses mèches sur ça. Après, il te fait les longues cheveux de deux mètres. Vous non Vos batailles ne se font pas euh, dans le physique. Vous suivez. <rire> Vos batailles ne se font pas dans le physique. Beaucoup, c'est dans le rêve. Beaucoup, la, et à la, pendant la période de si, vous serez amené à trop dormir. Tu vas sentir la fatigue physique. Parce qu'ils ont besoin que tu sois couché et que tu sois endormi. Et quand tu es en dormir, ils vont parce que j'ai expliqué ça dans ma vidéo de TikTok de ce matin. Quand tu dors, ton conscient est enlevé du chemin. C'est ton subconscient. C'est là que tes anges peuvent maintenant aller bagarrer. Quand tu te lèves, tu as très peu de choses à faire, très peu d'actes spirituels à faire. Tu as rencontré quelqu'un l'autre jour, à Libreville. C'est là qu'il m'a fait revoir les trois derniers mois de ma vie, j'ai compris beaucoup de choses. Souvent quand je vois les gens qui viennent pour m'attaquer physiquement, je regarde quand ça fait. Non, je ne fais pas ça, mais vous, et seulement si vous saviez, même vos marabouts, chez qui vous partez pour m'attaquer là, ils ne peuvent pas m'attaquer. <coughs> Une reine du ciel ne fonctionne pas. Je fonctionne pas à Badjoum seulement. Je fonctionne pas à Bafoussab seulement. Je fonctionne pas au Cameroun seulement. Quand vous allez comprendre ça, vous allez arrêter de gaspiller votre énergie contre moi. quand tu as été appelé et choisi par Dieu quand tu as été appelé et choisi par Dieu c'est comme Superman Les pouvoirs de Clark Kent étaient déjà dans son ADN. C'était dans lui. Et beaucoup de mes anciennes connaissances, vous ne me connaissiez pas, parce que moi-même je ne me connaissais pas. Vous m'avez beaucoup simplifié, vous m'avez bafoué. <tousse> <tousse> Mais il y a un degré, il y a une dimension qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui. Beaucoup de membres de votre famille. Voilà. Je dis que tu étais dans l'immeuble, il n'y avait pas de... de il n'y avait pas de... Il n'y a pas de locataire avant, maintenant. Voilà, tu as aspergé la cannelle. Ça se passe bien, ouais. Vous devez comprendre que vous êtes arrivé et surtout parce que vous avez commencé à écouter et à faire ce que je dis. J'active votre ADN. Je vous dis souvent ça. Quand on adhèse à ce qui dormait en toi, là, ça se réveille. Tu commences à arrêter certains trucs. Tu es dégoûté de certaines relations. Tu, as, tu, tu commences à acheter les pieds. Tu as les bracelets. Tu achètes le sel. Ça vient enlever la peau de dessus-là qui était superficielle. Ça met maintenant, ça révèle ce qui était en toi. Beaucoup de vos gens ne connaissent pas le vrai vous. J'ai une de mes filles à Libreville. Elle me dit, elle m'a décrit un rêve qu'elle a fait. Ça fait 10 ans. Et il y a cela 10 ans que moi, j'ai commencé à avoir mon éveil spirituel. Elle dit donc que ça fait quelques jours, ses ancêtres sont venus lui montrer à nouveau que la femme dont tu as rêvé il y a dix ans et celle avec qui tu es maintenant, c'est la même personne. Hier, elle me racontait. Elle dit qu'ils m'ont fait le rapprochement. Donc dans le rêve, elle se rappelle de son rêve qu'elle avait fait il y a dix ans. Et à la fin de cela, il disent que rappelle-toi que tu vois que la femme là et elle. <coughs> Parce que l'autre jour, quand je voyageais, j'avais porté un vêtement qui ressemblait au vêtement qu'elle avait vu dans le rêve là, il y a 10 ans. Et ce vêtement, beaucoup de personnes m'ont vu dans le rêve avec ce. Vous m'avez vu dans le spirituel avec ce rêve, avec vêtement. Donc je l'ai fait coudre et je l'ai porté. Donc quand je suis arrivée, m'a vu, je portais ça. Ça a provoqué quelque chose dans son esprit. Elle a fait une ceste dans la journée et elle a vu ça dans le rêve. Écoutez, hein? vous dites, okay, je vous dis tout que je ne suis pas là pour vous aimer. Je suis là pour changer votre vie. Là, tu restes dans six mois comme ça. Tu as les papiers, tu es marié, tu as la, la voiture, tu, ton boulot, tu travailles de la maison. Je dis mince. Hey. Les voyages qu'avant tu faisais. Six mois pour cotiser l'argent. Tous les deux semaines, tu te lèves. Pop, j'ai voyagé. Pop, j'ai voyagé. Je prophétise sur vous. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il envoie toujours un messager. Et le messager dit, quand le messager te dit, c'est comme si on annonçait que Jésus va être conçu dans ton ventre. Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta volonté. Tu as reçu la semence, la grossesse commence. Vous devez connaître le processus spirituel. Vous êtes entré dans une période où vous êtes en train d'épurer les mauvaises choses qu'on avait déposées en vous. Et tu vas voir comment en une petite période comme ça, cinq choses de majeures vont se passer dans ta vie. Quelqu'un fait trois semaines sans te voir. Il revient voir la voiture dans ta cour. Il te demande, on dit que tu as voyagé, tu es parti en France. Et la personne qui lui dit que tu es parti en France, c'est ton mari. Si tu t'es marié, tu as eu le visa pour aller en France, acheter acheté la marchandise et tu as acheté la voiture en trois semaines. Mmh. Mais si on de... est suis qu'on parlait de. C'est bien. Hein? Tu sautes sur le au portail. Ah oui, oui. Ah, c'est une vidéo. Oui, oui, oui, oui. Pardon. Il vous dit toujours, apprêtez-vous à changer de statut. Apprêtez-vous à changer de statut. Et puis chill, relax, reposez vous Si vous vivez là où il y a la plage, allez au bord de l'eau. On va faire le rituel de l'eau euh, vendredi. Parce qu'on va partir, on va, on va jeûner. On a commencé à jeûner aujourd'hui, demain et après-demain. Donc après-demain qui est vendredi, on va faire un rituel à l'eau. Vous connaissez déjà ce qui se passe quand on fait le rituel à l'eau. Il y a le rituel privé, il y a le rituel de... Voilà. Si vous vivez là où il y a de l'eau, partez là-bas. Euh, certains aussi vous serez amené à beaucoup dormir voilà le soleil le soleil prenez un bain de soleil au moins 10 minutes par jour et dormez beaucoup soit vous bon. dormez tôt mais tout. Bon, la formation spirituelle va commencer la semaine prochaine. Méditation, c'est vendredi. On wow. donne un billet d'avion pour aller passer le, le week-end en Côte d'Ivoire. Hein, Bonnie? Voilà les choses que moi j'aime entendre. On vient faire un tour à Dubaï, ma chérie. Comme On dit quoi, a Bibi. Tu hein? parles, toi, fait deux jours. Bonjour, la reine Marlène. Pas en Turquie, tu tapes, t'es une semaine. Non, après, il y a à 12h, pour entrer dans le groupe de prière, vous envoyez un message, une box. Moi, je vais vous laisser, il faut que j'aille dormir. Hein. Vous allez me voir dans vos maisons bientôt. Et soyez dans la joie, je vous en prie. Quand tu sais que quelque chose de bien va venir, tu es dans la joie. Tu n'es pas triste. Tu n'es pas triste. Tu restes comme ça, là, ton corps te plaît, toi. Pourri. Quelqu'un vient de mettre un socousse là-bas qui me plaît jusqu'à... <rire> tu fais, Pam Bon, bye-bye.